Un grand merci au garage renard Dottini, de m'avoir permis de faire cette test. Et si par hasard vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Démarrez Bonjour, c'est la toute première Hello. fois qu'on va dans une, vélo, une voiture 100% électrique ça ressemble très fort à une voiture automatique le côté silencieux de la voiture donc le moteur est démarré, on n'entend rien alors on va mettre en position drive on lâche le frein à main et puis écoutez C'est impressionnant, ça fait vraiment aucun bruit. Bien, oui. Ah ça c'est fou. Au niveau accélération. Ah c'est impressionnant. Ça accélère bien. Étonnant, déstabilisant. Au niveau du tableau de bord, c'est vraiment minimaliste. On a une information sur la, notre autonomie qui est de 72 km. Il faut savoir que c'est un modèle assez de base avec une petite batterie qui a une autonomie de 150 km réel maximum et donc on est à la moitié de la base ah bon. chose qui est aussi impressionnante quand on est dans une voiture électrique, c'est il n'y a vraiment aucune vibration moteur. On, on ne ressent que le et goût ça c'est agréable du, des du, du de... que de la route euh. et des bosses. C'est quoi qu'on entend? bruit un peu futuriste Mais je crois que c'est un bruit artificiel qui a été ajouté pour qu'on se rende compte qu'on est en train de, de rouler Mais les accélérations sont vraiment hein, rapides comme tout et alors c'est une accélération silencieuse aussi quand on est dans un, <rire> avec un moteur un diesel ou en essence on entend effectivement le moteur qui monte dans les tours ici <rire> Et alors, bon, alors à l'arrière, on est comment On est ah, très bien à l'arrière. en conduite, j'ai l'impression d'être dans une petite voiture, mais avec beaucoup de place. Ouais. décélération est aussi, dès qu'on lâche le frein, l'accélérateur, on sent bien que la voiture ralentit. Il est très, est très simple, très très sobre, effectivement, le strict minimum. Attention, il va venir vers moi. Le siège n'est pas baqué. Hein. Ça, on le voit tout de suite. Ah, <rire> la caméra et alors, au niveau euh, du volant, c'est aussi spartiate. Et le capot, ah. oui. plus dur que sur la Renault Sénique. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de me demander si lorsque l'on freine, est-ce que l'on récupère de l'énergie Oui. Euh, est-ce que ça recharge Parce qu'à ce moment-là, le bruit qu'on entend, il est peut-être en, en relation avec ça. C'est vraiment euh, c est, c est agréable à conduire. Et est-ce que... Alors, on va profiter du feu rouge pour regarder si on a un GPS hop hop alors j'allume Hop. on entend les autres voitures qui démarrent leur moteur et nous hop aucun bruit et c'est reparti alors si on veut mettre l'adresse on fait comment c'est formidable le fait de n'avoir aucun bruit de moteur ça me donne vraiment envie de de passer à l'électrique, donc là, pour moi, la seule chose, ça reste toujours l'autonomie la, entre les recharges. Ahmed, tu pourras pas. Hop, alors je m'arrête. Je le mets en mode parking. Je mets le frein à main. Alors, adresse... -moi. Ça veut dire moteur actif coupé et contact. Voilà, c'est coupé. Voilà. Ah, vous êtes enfermé dedans. Ah. On est prêt. On enlève le frein à main. Alors, on essaye la marche arrière. Caméra de recul. Ouais. Ah, oui. Ah, oh, ça Ça c'est comme celle pour la Clio. Elle est très bien faite cette caméra de recul. Hop, on voit vraiment bien ce qu'on fait. Hop, hop. Ah c'est ça le bruit Et le bruit du clignotant est spécial Ah mais là on entend, on entend juste rien quoi c'est génial Ici à droite Oui, tu prendras la première sortie à droite C'est moi le GPS. Au prochain rond-point, vous prendrez la deuxième sortie. <rire> Quand on accélère, Faire. on sent rien, c'est génial la vis, Voilà. Génial. Ah Alors, non, si je reste ici sur la droite, on va sortir ici. Sinon, ça va, on va assez loin. Hein. Et on ne sent pas l'accélération. Ah, C'est génial. C'est hyper futuriste. On peut t'arrêter ici, c'est bon comme ça. Je ne prend aucun risque, il n'y a pas de circulation. Éteint. éteint. Et le frein à main. Éteint. Le frein à main. C'est pas éteint. Si, si, c'est éteint, je crois. Frein à main. Ready. Frein à main, que j'ai oublié tout à l'heure. Moi, je trouve ça impressionnant, vraiment, je suis tout à fait Sylvie. Hop, nous voici revenus chez le Garage Renard, que nous remercions beaucoup pour euh, cette expérience hors du commun. Hop, drive, frein à main, fermez les fenêtres le moteur nous sommes très fort en anticipation nous avons une note de 68 sur 100 donc, ah oui bon. c'est parce que je, je me suis éloigné et donc ça ressemble à tout ça